97 sujets de conversation pour parler avec votre partenaire natif en anglais c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste en description ici pour savoir et eh bien comment bien démarrer ou redémarrer en anglais, en espagnol ou dans une autre langue euh, pour pouvoir et eh bien tout simplement parler la langue que vous souhaitez. Parce que si aujourd'hui vous en avez marre que ça fait genre 17 fois que vous expliquez que... Euh, je m'appelle Machin, j'ai tel âge, je suis fan de, euh, de, de course à pied, j'habite à 20 minutes de la frontière et que ça vous saoule de répéter ça et que là vous avez l'impression de tourner en rond avec votre partenaire euh, natif que euh, eh bien vous avez envie de, de progresser parce que vous savez qu'aujourd'hui euh, vous avez besoin de pratiquer l'oral un maximum, de pratiquer pour pouvoir évoluer. Ça y est votre oral est débloqué, vous avez passé ce stade et déjà bravo pour ça mais aujourd'hui, euh, du coup, vous avez besoin d'avoir de, des sujets de conversation bah, pour que ces échanges soient fun et qu'ils euh, qu vous fassent progresser. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est même pas 197 sujets, c'est même beaucoup plus, vous allez le voir. Et le truc, c'est que je vais pas vous donner une liste euh, comme ça de sujets... Euh, pourquoi Parce que si je vous donne une liste informelle, ça va être mes sujets, ça va être un peu chiant pour vous. Euh, L'idée, c'est que je vais vous aider à la pimper, à l'adapter à vous, à vos centres d'intérêt. Et une fois que vous l'avez, après vous êtes tranquille, vous avez 6 euh, mois, voire... Euh, euh, ben non, beaucoup plus. Euh, vous avez plus de 6 mois de sujets, de conversation pour échanger avec votre natif. Et je peux vous dire que une fois que vous aurez pratiqué tout ça, votre anglais, il sera au top. Vous pourrez parler euh, avec fluidité, avec qui vous voulez. Donc maintenant, euh, la liste de ces sujets, c'est quoi Vous allez prendre une feuille, et un stylo. Je vous invite à mettre pause tout de suite sur la vidéo. Prendre euh, cette feuille et commencer à noter tout de suite. Comme ça, vous le faites en live. Dans 10 minutes, votre exercice est fait. Euh, vous allez euh, déjà commencer par faire la liste des sujets. Euh, des sujets qui vous énervent. Euh, vous en prenez 10. Tant que vous n'avez pas les 10, vous ne passez pas à l'étape précédente. Par exemple, je vous donne euh, mon exemple. Euh, les gens qui sont en retard, je déteste ça. Euh, les gens qui prennent 20 minutes aux toilettes, je sais pas pourquoi ça me saoule. Euh, L'inefficacité, euh, quand j'arrive pas à faire quelque chose. Voilà, bref, ça c'est mon truc. Le gingembre aussi j'avais écrit. Euh, ça c'est mes trucs, je vous invite à le personnaliser pour vous et je vous expliquerai comment utiliser tout ça à la fin. Euh, vous allez faire la liste de vos mentors. Bon évidemment des mentors en anglais. Ah non, vous pouvez mettre en français aussi. On va voir comment faire après. Vous en notez 10. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au 10, eh bien, je vous invite à aller euh, sur YouTube et euh, faire des petites recherches euh, sur des sujets qui vous intéressent. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir des nouveaux mentors, des personnes que, que, que vous aimez. Pour moi, euh, ce sont Oprah Winfrey, il y a Liz Brown, il y a Tony Robbins, Vishen Lakhiani, le fondateur de, de Mind Valley. Vous pouvez le faire en français ou en anglais, c'est-à-dire que c'est des mentors euh, donc qui sont anglophones, donc ça permet en plus d'écouter leurs vidéos en anglais. Mais si vous, vous pouvez choisir des personnes que vous appréciez euh, en français, enfin des francophones ou même d'une autre nationalité, qui parle une autre langue, parce que l'idée, c'est que vous parliez à propos de cette personne. Donc, vous pouvez tout à fait prendre des personnes qui ne sont pas forcément anglophones. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez noter les euh, 10 personnes que vous allez découvrir. Alors, je m'explique, qu'est-ce que c'est Par exemple, vous êtes fan de cuisine, euh, la pâtisserie vous intéresse, ou voilà... Et Il euh, y a quelques personnes que vous aimez très bien, ça peut être vos mentors ou ça peut être juste des personnes que vous aimez, et on va creuser le sujet. C'est-à-dire que vous allez écrire, euh, pareil, dans Google, YouTube, euh, ben voilà, les grands noms de la cuisine, et vous allez avoir une liste de personnes que vous pouvez noter. Euh, si vous êtes fan de sport euh, outdoor comme moi, c'est, ben, vous recherchez sur Google, je sais pas, le plus grand surfeur, le plus grand euh, alpiniste, etc. Euh, qui est le premier alpiniste Qui est la première femme à avoir euh, gravi une montagne euh, parce que j'aime la montagne. Voilà, c'est des choses, non seulement ça élargit en plus vos connaissances personnelles et ça va vous permettre de parler autour de ces sujets. Ensuite, euh, autre sujet, on va prendre l'actualité. Euh, vous allez écrire pareil, 10 sujets d'actualité. Donc, vous pouvez prendre l'actualité de cette semaine, euh, de la semaine dernière, de l'année dernière ou même l'actualité de l'année prochaine. Vous pouvez imaginer... Quelle sera l'actualité, en plus on fait euh, fonctionner la créativité, de l'année prochaine Ensuite, vous allez faire la liste des choses qui vous font peur. De la même manière, 10 choses. Euh, les araignées, avoir peur d'être en retard, avoir peur de ne pas avoir assez de temps, avoir peur d'avoir des regrets en fin de vie. Je ne sais pas, vous, vous pouvez lister pour vous. Euh, ensuite, vous allez faire la liste de vos 10 rêves et envies. Euh, par exemple, pour moi, ça de vivre une expérience avec le corps l'esprit chaque mois. Euh, chanter jouer de la guitare dans un groupe, ça c'est mon, mon truc secret. Voilà, ça l'est plus. Créer mon big dream, c'est créer une ONG pour permettre l'accès à l'éducation aux femmes qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas les moyens de s'éduquer. Ça, voilà, c'est mon big truc. On verra si j'arrive ou pas. Mais voilà, je vais, je vais tout faire pour aller en ce sens. Euh, et donc là... On arrive à combien de sujets Vous avez euh, 6 x 10, on est à 60 sujets de conversation déjà. Ben, c'est très bien. Vous pouvez déjà euh, choisir un de ces sujets pour parler à propos de ce sujet avec euh, les personnes, avec vos partenaires natifs. Je vous avais dit 190, donc comment on fait Donc Pour démultiplier ces sujets, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez ces 60 sujets et en phase 2, vous allez faire euh, l'exercice de la triade. C'est-à-dire que pour chaque sujet, vous allez mettre comment pourquoi Mon avis sur... Je vous donne un exemple. Ça, ça va permettre d'alimenter des conversations. On va reprendre l'exemple avec Comment faire pour ne pas être en retard Vous savez, c'était ceux qui m'énervaient. Ceux qui sont en retard, comment faire pour ne pas être en retard Comment faire pour être efficace Comment, par exemple, avec les mentors, c'est peut-être un peu moins euh, évident, comment Oprah, Oprah Winfrey, est devenue Oprah Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie Qu'est-ce que... Voilà. Pourquoi j'aime les sports outdoors mon avis sur Tony Robbins, en fait, vous faites un mix du comment, pourquoi, avis avec tous vos autres sujets. Et là, ça vous donne combien Si je ne me plante pas dans les calculs, vous savez que ce n'est pas ma zone de génie. Ça vous donne 180 sujets déjà. Et on va aller encore plus loin, parce que je vous avais dit qu'on allait dépasser les 197. C'est que vous pouvez également faire deux colonnes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Quand vous faites la liste des 10 euh, à plusieurs reprises, c'est que vous allez les ranger à... Euh, a, B, C, D, euh, voilà, vous mettez, ou des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous allez mixer les sujets entre eux, c'est-à-dire que vous allez dire, bon, bah ok, pour la première conversation de mon natif qui a lieu dans deux jours, je décide de prendre le numéro 2. Et en face du numéro 2, euh, bah, vous allez relire euh, le numéro 2 de chaque euh, catégorie. Donc par exemple, euh, moi j'ai quoi euh, Au numéro 2, j'avais euh, les gens qui prennent 20 minutes aux toilettes, Liz Brown, les Sports Outdoors, la semaine dernière. Alors maintenant, ce qu'on peut faire avec ça, ben on mélange tout ça et on essaie de raconter une histoire avec ces quatre choses, ou alors vous en choisissez que deux ou trois, voilà c'est à vous de, de mettre la difficulté que vous voulez. L'avantage de ça en fait, c'est que c'est déjà c'est un, un défi, c'est drôle, c'est ludique, ça vous permet de raconter une histoire avec des sujets différents. Et en plus, surtout, ce qui nous intéresse c'est que vu que c'est drôle, ça va créer de l'émotionnel. Et l'émotionnel, pourquoi on en veut Parce que ça crée une encre là dans votre cerveau dans votre mémoire, mémoire, une encre de la mémorisation. Plus c'est drôle, plus il y aura de l'émotionnel, mieux vous allez mémoriser la situation. Donc ça, c'est super. Deuxièmement, ça vous passe un bon moment avec votre partenaire de langue. Vous avez envie de recommencer et plus vous allez pratiquer, plus vous aurez des résultats. Autre avantage, c'est que ça vous pousse à réfléchir différemment et ça, ça crée de nouveaux canaux neuronaux dans votre cerveau. Ça crée une meilleure plasticité de votre cerveau et ça vous donne une rapidité d'apprentissage. Bien plus, bien plus élevé. Et ça, c'est vraiment un... Ça vous donne un nombre infini de, de, de sujets, en fait. On est vraiment en... Vous avez beaucoup plus que 197, mais vous voilà, n'avez jamais envie de mettre ce chiffre. J'ai mis 197, j'aime ce chiffre. Et, euh, et je n'ai pas terminé. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin Ce que je vous invite à faire, c'est aussi de faire la liste. Alors là, vous avez plein de listes, hein, si vous aimez les listes. D'ailleurs, vous venez de voir ma grosse tête en zoom. Si vous aimez faire des listes, c'était le truc imprévu. C'est que là, j'ai un petit calepin. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle Y-note. Voilà. C'est avec un zèbre dessus. Eh bien, vous avez... Vous prenez prendre des notes avec un... Il est où mon stylo C'est pas grave. Ça s'efface, en fait. C'est comme un... C'est comme une ardoise. Vous pouvez écrire et effacer. Donc ça, c'est génial. Ça permet de ne pas mettre 50 000 feuilles à la poubelle. Euh, donc ça, c'est top pour les listes. <rire> Bref, vous faites la liste des temps. Donc présent, euh, present perfect... Uh, Past perfect, tous les temps qu'on adore, vous voyez vous faites la liste et uh, si vous voulez travailler sur un point en particulier eh bien vous prenez un sujet et un temps et vous essayez de mixer les deux et là je peux vous dire que uh, ça va vraiment vous permettre de sortir de votre zone de confort à l'oral et c'est ça encore une fois qui va vous permettre de progresser. Uh, au niveau du vocabulaire, dans la vidéo de la semaine dernière je vous ai parlé du décalage entre uh, l'écrit et l'oral. Je vous invite à aller voir cette vidéo justement pour savoir comment éviter ce décalage si vous êtes plus plus à l'aise avec l'expression euh, écrite qu'à l'expression orale. Ah oui, et donc dernière chose, je vous jure, c'est le dernier conseil que j'ai envie de vous donner. C'est même un plus un défi. Vous savez que les défis, c'est vraiment euh, notre pédagogie du marathon des langues. C'est euh, notre... Euh, voilà, on adore ça parce qu'on sait que ça vous fait progresser. C'est euh, au niveau du vocabulaire. Vous allez prendre votre calepin de vocabulaire. Vous allez choisir, euh, je sais pas, 4, 5 mots, euh, voire plus si vous voulez relever euh, le défi un peu plus. Et vous allez euh, vous lancer le défi que lors de votre prochaine conversation avec votre natif, et eh bien vous allez choisir, vous allez caler ces 5 mots, euh, ces 3-5 mots euh, dans le sujet que vous aurez choisi. Euh, donc euh, voilà, ça ajoute un petit euh, un peu de peps à votre échange. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous allez le mettre en place. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous, euh, je sais pas, qui vous donne envie, qui vous, euh, moi ça me permettra de savoir aussi quel genre de, de vidéo je peux vous faire. Euh, si ces sujets vous plaît, je vous en ferai plus, sinon j'en ferai pas plus. Tout simplement, dites-moi, j'ai besoin de vos feedbacks. Euh, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui a besoin euh, de parler plus en anglais. Et euh, moi je vous dis, eh bien à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao